Le gang, c'est Winman. Est-ce que ça va bien? Euh, comme vous voyez, euh, c'est pas une vidéo normale aujourd'hui. 52e journée de floraison sous mes deux lumières Vipar Spectra. Deux modèles différents. On a la XS2000 et la P2000. La XS2000 plus récente. Euh, Parfaite pour une tente, 2 pieds par 4 pieds en floraison. Si vos plants sont en croissance au début, euh, vous pouvez prendre une lumière pieds, euh, Vous pouvez prendre cette lumière-là là, pour une 4 pieds par 4 pieds sans problème. Mais en floraison, les plantes ont besoin de plus de lumière. Donc, ces deux modèles-là, combinés ensemble, parfaits pour une 4 par 4. Vidéo triste aujourd'hui, vidéo euh, grave aujourd'hui. Euh, regardez ça là. sais qu'on voit les les l'étoile. On voit un spider mite là. J'ai des spider mite Il y a des toiles sur le bout de mes feuilles. My god, j'ai des trips, j'ai des spider mite Donc euh, ça c'était. Spider-Mites et eh bien le punk de Joliette oui oui oui, oui, oui. le punk de Joliette l'avait vu me l'avait dit je l'avais pas cru le punk de Joliette avait vu les Spider-Mites mais fait un commentaire euh, sur Instagram ou sur YouTube euh... Je lui avais dit que c'était non, c'était mes prédateurs. Non, c'est pas mes prédateurs. C'est des spider mites. Ça va faire des toiles d'araignée. Où sont mes prédateurs? Où sont mes prédateurs? Où sont-ils? Je les ai jamais vus, man. Je les ai jamais vus. Euh... Les trips, par contre, j'en vois moins. J'en vois moins. Il en reste encore. J'en vois moins. Mais là, les spider mites ont pris la place des Trips. Là, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va tout couper aujourd'hui. On coupe. C'est fini. 52e journée de floraison. Euh, seulement une semaine de flushing. Une semaine de, de leaching. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, je n'ai pas le choix. Les spider mites ont commencé à faire des petites toiles. Si j'attends encore 24 heures, 48 heures, je veux pas tout perdre, je veux pas perdre tous mes buds en robe de toile d'araignée. J'ai aucune idée, j'ai aucune idée. Je vais quand même prendre la chance de garder le GMO Animal Cookie en.. Je sais pas, je tente pas de le garder en plan mère. Je... Avec ces, ces, ces spider man là tout ça, c'est pas évident. On avait parlé de garder le GMO Animal Cookie. Celui là ici, là, je trouve vraiment qu'il sent très, très, très, très bon. J'ai jamais eu un cannabis qui sentait aussi bon. C'est pour ça que j'avais peut-être le goût de le garder en, en plante mère, à le faire reveger, remettre le plant en croissance, remettre le cycle de, le cycle de lumière 18 par 6, 18 heures allumées, 6 heures éteintes. Présentement, on est en 12-12 floraison. 12 heures allumées, 12 heures éteintes. Mais, euh, est-ce que je vais être capable de retrouver un cannabis comme ça? Est -ce que Est-ce Si je rachète des graines de cannabis GMO Animal Cookie de Ripper Seed, est-ce que je vais avoir des choses similaires? On sait que les phénotypes, c'est toujours différent les uns des autres. Écoutez, c'est un peu effrayant. Les Spider Mites... Euh, c'est effrayant. Vous avez vu le, le, le petit bout, c'est 19 secondes, le petit bout de vidéo. Euh, Regardez-le encore. C'est épeurant. C'est vraiment des araignées. Donc, euh, ils ont vraiment affecté, vraiment, vraiment, vraiment affecté là, le pinkush numéro 4. Euh, c'est ce plan-là qui est affecté. Les autres plans ne sont vraiment pas affectés. Donc... Euh, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec le couche numéro 4, là. Les terpènes sont tellement faibles, on en a, on en a parlé, on sait que les terpènes, c'est pour protéger les plantes des... des de ces euh, insectes... Euh, comment qu'on appelle ça, donc? En euh, tout cas, les insectes qu'on veut pas avoir... Eh, hey, mon Dieu! Donc, euh, insectes parasitaires qu'on pourrait dire, donc euh, donne un pouce, écrivez un commentaire et puis on va être obligé de repartir un autre groupe. Certains d'entre vous, vous me direz, euh, fais le ménage, rapport à zéro, je comprends. J'ai quand même euh, 4 graines de cannabis euh, à 20$ chacune environ. Qui ont été popés, donc euh, je peux pas me permettre de, de, de, de jeter là 80 dollars aux poubelles. Ce qui va arriver, ce qui va arriver dans ma prochaine grow avec Vipar Spectra là, la prochaine, euh, les plants vont être déjà entamés, déjà euh, en seedling. Là, je sais pas trop là, comment, comment dire ça. Mais euh, on va ramener des insectes prédateurs, peut-être un nouveau duo, d'autres, euh, un autre équipe. Et tant il y a aussi longtemps qu'on n'aura pas réglé le problème de Trips ou le problème de Spider-Mite, on ne tournera pas la Grow en floraison. Donc on va étirer la croissance et on va régler ça, ce problème-là. Ou même ces problèmes là parce que là, ce n'est plus... Juste des trips, c'est aussi les spider mites. Donc, euh, ce qui est le plus triste dans tout ça, est-ce que c'est que les tricônes ne sont pas assez matures C'est plutôt le leaching le qui m'agace. Qui J'ai fait un leaching seulement pendant euh, une dizaine de jours, 7 jours, 10 jours. J'aurais aimé pouvoir là, arroser les plants au moins deux fois encore. Je peux pas prendre de chance. Je veux pas prendre de chance. Je vous laisse là-dessus. Vous un commentaire. Peut-être juste couper peut-être le pink-couche. qui attendre une semaine pour le reste. Le pink-couche est tellement affecté. Alright gang, je vais penser à ça. Et de toute façon, euh, on va voir le résultat en grammes de cette grow-là, si je coupe tout. Sinon, on va revoir euh, cette grow-là pousser avec le pink -couch en moins. Je vais penser à ça. Et puis, si c'est coupé, on va voir les résultats en grammes. Et on va repartir une grow avec déjà des petits, bé des bébés plants. Déjà, quatre petits bébés plants. J'aurais aimé en avoir 6. Mais dans la prochaine grow, ça va être quatre Alright, gang. Je vous laisse là-dessus. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo avec Vipar Spectra. Ciao, gang. Je vais boire mes cocottes avant de partir. Ça, c'est le GMO Animal Cookie. Je vais vous montrer encore le GMO Animal Cookie. Vraiment, là. faut que je me calme et que je ne le coupe pas. Je vais juste couper euh, certaines branches, il faut que je laisse des branches avec des cocottes dessus. Il faut que je laisse des branches avec des cocottes dessus, parce qu'il y a des tiges qui vont repousser des fleurs, des buds. Puis c'est ces tiges-là que je veux pour pouvoir faire des clones. Donc encore le GMO Animal Cookie ici. Je suis en amour avec. Là maintenant, je vais vous montrer euh, le glouki. Le glouki, je l'aime pas. Euh, vraiment trop euh, fleuri, sucré. Pas de goût de diesel, pas de limonène là-dedans. Euh, c'est vraiment limonène là, que j'aime le plus. Couche-à-couche, -couche, je pense, ça va être vraiment... Euh, je sais pas si c'est bien, là comme ça. Je suis loin, les boys, je suis loin de ma caméra. Euh, ça va être mon plus beau couche-à-couche, d'après moi. Euh, mais là... Parce il y a eu assez de semaines. Est-ce qu'on va goûter les nutriments? Et le méchant pinkush qui goûte à rien, qui est faible en goût, faible en THC, qui a été introduit dans la grow pour euh, combler un manque. Donc, euh, dernière fois que cette plante-là vit. Et on, on voit les, on voit la la la la. Oh my god! Shit! Tu vois-tu la toile? Alerte, bro! Alerte! Ok, ok, guys, guys, je coupe tout, bye, je coupe tout, ciao.